Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Sophie et je fais des meubles en carton. Alors là aujourd'hui je refais une autre vidéo par rapport à mon kangoo. Parce que bah, j'étais super contente de tous vos messages, tous vos likes et tous vos partages. Ça m'a fait très plaisir euh, de, de, de voir qu'il y avait des gens qui aimaient ce que je faisais. Et en fait là je vais vous parler un petit peu, bah, déjà, je vais vous faire euh, un room tour complet. Parce que dans l'autre vidéo je ne vous avais pas tout montré. Parce que je voulais, euh, je voulais aller vite et tout ça. Et en fait là je vais vous parler aussi un petit peu du budget que j'ai consacré à, à mon kangoo et à l'aménagement de mon kangoo. Pour montrer aussi bah, que c'est possible de faire quelque chose euh, qui coûte euh, pas trop trop cher, qui est abordable. Et puis voilà, être, avoir un équipement quand même assez complet. Donc euh, en fait le kangoo j'ai réussi à le trouver à 1500 euros parce que bah, je suis restée presque trois semaines derrière les annonces banquois jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui était euh, correct et euh, le kangourou en question en fait il était j'espère que le vent, il est pas trop... Euh, il ne pourrait pas trop le sang. mais bon bref je suis restée au montage euh, en fait le kangourou que j'ai trouvé il était, il était depuis plusieurs mois la personne a essayé de le vendre à 2000 euros et elle euh, n'avait pas réussi puis finalement elle a descendu le prix et moi je l'ai trouvé sur euh, Marketplace alors euh, vraiment pendant trois semaines, j'étais comme un chat derrière euh, le bon coin à guetter toutes les annonces, à téléphoner dès qu'il y avait quelque chose de, de correct, et puis à voir aussi euh, voilà, si le courant est passé avec le vendeur ou pas. Et bref, le concours j'ai là, je l'ai payé 1500 euros. Après bah, j'ai eu 200 euros pour la carte grise. Alors je suis passée par carte grise café, c'est un peu plus cher mais voilà le... Le, le dossier les, quand il est complet bah, il est envoyé, on reçoit la carte grise au bout de deux semaines et après bah, pour l'aménagement en fait j'ai pris énormément de choses que j'avais déjà par exemple le balatome euh, je l'avais déjà je vous montrerai dans un tutoriel en fait euh, c'était les ouvriers qui avaient refait le, le, le balatome le lino de ma chambre qui m'avait oublié un rouleau donc j'ai pu le récupérer Le sommier que vous voyez euh, euh, ouais, On le voit bien là En fait ça c'est une palette en plastique Que j'ai trouvé dans la rue L'isolation euh, bon, J'ai acheté un rouleau de polystyrène extrudé il fait un autre rouleau de euh, Je sais pas quoi euh, Je sais plus le nom Mais bref euh, Mais sinon j'ai utilisé du panneau publicitaire J'ai utilisé du carton j'ai vraiment exploité un maximum de ce que j'avais déjà pour euh, voilà pas et même là en fait je trouve que j'en ai eu quand même euh, pas mal parce que j'en ai eu pour 600 euros à peu près euh, vraiment la louche en mettant tout euh, bout à bout les petits les petites équerres les serres euh, on m'a dit c'est pas des serres joints des serres euh, enfin bref des trucs euh, comme ça là pour, pour faire tenir euh, tous les, les petites vis, les velcros, les bouts de scotch euh, voilà les petits trucs euh, j'ai acheté de la toile cirée, j'en ai pour euh, 3 euros enfin tout mis bout à bout euh, bah, finalement ça fait 600 euros mais voilà quoi avec euh, un budget maintenant si on calcule le budget total bah, j'en ai pour 2300 euros et j'ai tout euh, j'ai un pour moi qui est, qui est quand même euh, assez correctement équipé qui M'a pas revenu trop cher et voilà qui me euh, que je pourrais exploiter aussi parce que, bah là en fait, euh, comme c'est du carton, c'est léger donc il n'y a pas de surpoids donc, du coup, j'ai j'ai pas de surconsommation d'essence due à l'équipement de mon kangou euh, J'ai regardé en fait la consommation, il consomme alors, moi, on m'a dit à 9D ouah, ça va consommer une blinde, euh, c'est pas vrai du tout. J'ai fait avec 77 litres j'ai fait 1200 km donc sur si on, si on calcule ça fait 6 ,49 litres 49, je crois quelque chose comme ça donc ce qui est quand même assez correct pour un concours qui a presque 20 ans euh, et puis bon c'est en diesel euh, moi je vais, je vais au Luxembourg euh, faire mon plein euh, après ben voilà je veux dire j'ai essayé de, de réduire les coûts à chaque fois au maximum et puis voilà ben, je vais vous montrer vraiment de A à Z le, le kangourou. alors donc déjà là voilà vous voyez ici ma, ma couchette Moi comme je suis petite en fait j'ai pu euh, j'ai pu la mettre en, en largeur Bon je plie un peu les jambes mais moi ça me dérange pas parce que de toute façon je ne suis jamais complètement droite, euh, droite quand je, je dors alors euh, la vue de l'arrière en fait bon, j'ai tout ce qu'il faut au niveau des rideaux par exemple euh, là comme je vous avais dit dans la précédente vidéo j'ai préparé des rideaux donc en fait là il y en a un qui va se mettre au dessus si des fois bah, il fait beau, il y, a du so il y a un peu trop de soleil, j'ai préparé des rideaux qui sont comme ça. Hop, alors là j'ai mes Velcro. Voilà. Hop, comme ça, j'ai mon petit rideau sur le dessus. Voilà. Bon c'est euh, il y aura peut-être des choses à rectifier par la suite, peut-être que je mettrai plus de velcro pour que ça tienne mieux. Mais voilà, c'est pour vous montrer l'idée. Après j'ai aussi euh, un rideau que je peux mettre comme ça. Alors celui-là j'en ai payé, euh, j'en ai acheté deux. Ça vient de chez Socomani, c'est du tissu de rideau de douche. Alors c'est pas du super rideau occultant. Mais par contre ça a l'avantage d'être léger, de ne pas, de pas trop coûter cher parce que sinon c'est euh, moi j'en ai pour 10 euros de tissu pour faire tous les rideaux. Euh, bref, euh, ça a l'avantage d'être léger et de sécher rapidement. Donc euh, voilà, donc là je vous montre. Bref, euh, voilà, ça peut être intéressant un jour où je peux prendre la, ma douche dehors, que je suis dans la nature et euh, voilà, si jamais un randonneur ou un un cycliste qui passe au moins je serai, serai protégé après j'ai aussi un autre système à l'intérieur pour pouvoir me laver à l'intérieur je vous montrerai tout à l'heure quand on sera à l'intérieur de la voiture mais bon bref vous voyez le principe là euh, bon ce, ce sera peut-être un jour où il y aura moins de vent parce que là je suis un peu embêtée mais bref alors euh, pour parler de l'arrière donc euh, pareil, ici aussi j'ai à chaque fois de quoi accrocher des, des rideaux, alors pour l'intérieur ça va, j'ai tester nuit, ça tient, là j'ai un petit coin pour, euh, pour ranger quelques affaires, hein, euh, les sacs pour faire les courses, euh, les chiffons, les boîtes d'œufs et tout ça, là j'ai euh, donc un tiroir dans lequel je stocke et que je peux aussi attraper de, de l'autre côté. Là j'ai de quoi ranger, des pâtes d'eau ou des, des cagettes quand je reviens à des courses. Bon au j'ai pas besoin de me baisser avec euh, les objets lourds euh, dans les bras. j'ai tout, euh, tout de suite à la bonne hauteur pour que je glisse ma cagette et au moins je suis tranquille. Ça ce que j'avais prévu d'autres aussi. Par exemple euh, des fois je vais boire un café et je me mettre à l'aise ou je sais pas, on est en train de discuter en bois et verre et bien moi ici j'ai une petite tablette comme ça je peux, je peux poser à verre ou même... donc euh, voilà là c'était pour l'arrière ah oui autre chose que j'ai dit aussi euh, en fait moi à un moment ça commençait à m'énerver parce que dès que je freinais il y avait le matelas qui partait un petit peu en avant et était toujours un petit peu dérangé alors ce que j'ai fait, j'ai percé un trou à travers le, le matelas et j'ai rajouté une ficelle et pareil le matelas je l'ai bien attaché au petit meuble en carton qui est en dessous comme ça voilà il n'y a rien qui bouge et moi quand je conduis je suis, je suis, je suis tranquille il n'y a, a pas de truc qui se promène et qui m'énerve quand je passe les virages donc voilà maintenant on va aller voir de l'autre côté de la voiture alors euh, moi j'ai toujours une brasse en fait parce que pour nettoyer mes chaussures euh, franchement j'ai pas envie de tout tout le temps tout salir et tout le temps passer la spie alors ce que je fais je brosse mes, mes pieds euh, avant de rentrer et puis j'ai un tapis à l'entrée comme ça ça m'évite de tout, tout salir et de voir tout, tout, tout nettoyer à chaque fois bref c'est un détail alors, hop ça je vais lancer à l'avant donc en fait euh, le petit plateau que je vous ai montré l'autre fois, en fait, voilà, donc là, il est en dessous du lit, et donc ça se présente comme ça, voilà, alors là, je vérifie bien le l'endroit où je peux bien le mettre, en fait, si vous voulez, c'est un peu... C'est un peu compliqué au départ quand on ne sait pas bien le mettre. Mais après, voilà quand on a pris le, le tour de main, on y arrive super bien. Et voilà. Je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez. Donc voilà, en fait, le truc, euh, il vient se caler un peu sur les, les, les petits euh, trucs petites des portes. Et puis voilà, en dessous, j'ai un petit rideau. Comme ça... Euh, comme ça voilà en, en bas c'est fermé puis au dessus ça me fait ça me fait comme si j'avais une petite fenêtre en fait donc là je vais vous montrer d'autres euh, petites choses qu'il y a à l'intérieur du véhicule donc là ça va être un peu répétitif pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes mais, euh, mais bon là aujourd'hui en fait je fais je fais un tour complet du camion alors en fait euh, voilà là j'ai la j'ai la table donc si vous voyez ici en fait c'est un miroir avec des petites euh, ça c'est que des petits trucs que j'ai acheté chez Action hein. à chaque fois c'est jamais des, des trucs qui coûtent cher ça la glace je l'ai trouvé à la fort ça ça vient de chez Action euh, après le, le Velcro en fait il euh, y en a de l'autocollant dans les magasins de les grands les grands magasins de couture ça s'achète au maître et celui que j'ai acheté en fait c'est du, du gros velcro de 5 cm de large et ça ça coûte 1m90 au mètre et euh, je trouve ça super bien le velcro parce que c'est léger, il voilà, n'y a pas de trou et du coup ça, puis ça coûte pas cher et moi ça m'a beaucoup, euh, beaucoup dépanné dans le camion. Donc euh, voilà, donc en fait voilà ça c'est du carton, du gros carton alvéolé. Euh, que j'avais euh, voilà, depuis longtemps et ce qui est intéressant dans le carton al alvéolé en fait c'est que ça, ça je veux dire euh, par exemple là, le carton normal avec des canures on va marcher dessus on va faire un trou non. et le carton alvéolé en fait c'est une grosse résistance au, au poids donc ce qui était très intéressant pour moi pour faire une tape parce qu'en fait ce que je voulais euh, faire euh, dans ma table, en fait, il fallait vraiment que ce soit très léger pour pouvoir, euh, voilà, que le, le poids de la table ne soit pas lui-même un handicap. Parce que, par exemple, là, j'aurais pris du bois euh, derrière j'ai un meuble en carton, et le problème du, du bois, bah, c'est que ça aurait été beaucoup trop lourd euh, par rapport à la structure du meuble qu'il y a derrière. Et euh, tout tard, bah, j'aurais pas pu, bah, j'aurais pas pu l'accrocher. Comme là, j'ai utilisé des, des serre-câbles. J'ai quelqu'un qui m'a dit que ce pas des sergents, c'est des sercables câbles. Euh, donc je rectifie. Alors en fait, euh, voilà, du coup la table, en fait, euh, il voilà, y a deux tout petits crochets comme ça. J'ai des, euh, des petits œillets comme ça pour. Euh, enfin des petits bouts de ficelle que j'ai pu mettre. Euh, en dessous, c'est un bout d'isorel. J'ai rajouté de la toile cirée pour faire joli. Et du coup le truc il est à la fois résistant euh, léger et facile à nettoyer donc voilà à chaque fois bah voilà j'ai à chaque fois essayé d'optimiser un maximum tout ce que voilà tout ce que j'avais le carton bah voilà j'ai le meuble il est en carton par exemple là j'avais des chutes de tapis bah je m'en suis servi là ça me fait un petit dessous de plat euh, pour le réchaud à gaz j'ai fabriqué un petit truc comme ça. ça, ça me permet voilà de garder mon réchaud à gaz de manière stable et voilà, bon, ben voilà tout, tout le reste de la vaisselle, euh, ma petite tasse en fait ce qui est bien dans cette tasse là, c'est qu'elle est en métal et donc en fait euh, je bois directement dedans, je chauffe et je bois euh, mon café directement dedans donc je n'ai pas besoin de prendre la casserole, verser dans la tasse, etc. Tout est, tout est déjà à la source, on va dire. Donc voilà, ça c'était des choses que j'avais déjà de, depuis des années. Parce que je partais déjà assez régulièrement en camping. Le tasseau de bois, il était déjà là. La grille de séparation, elle était déjà là, donc c'était déjà ça en moi à, à racheter. Le, voilà J'ai essayé à chaque fois. Hein, le, ça, c'est du panneau publicitaire. Là, la petite réglette, c'était euh, un bout de plastique qui avait euh, accroché déjà sur le panneau publicitaire. Donc, je l'ai arraché euh, du plastique. Et puis, je, voilà, je m'en suis servi pour faire euh, un matière au niveau du, du plastique pour éviter qu'il s'affaisse. Euh, pour quand j'ai dû racheter, là, si vous voyez le tasseau. Euh, bah, je trouvais que c'était vachement cher parce que j'étais au brico dépôt j'ai acheté un tasseau de bois euh, bon il m'a bien servi parce que j'en ai mis à bout euh, à bout ici à bout là à bout en bas euh, finalement bon euh, c'était pas perdu mais c'était déjà 8 euros le tasseau et je me suis dit parce que au départ j'avais pensé à faire un lit peigne comme il y en a ils font, ils prennent des tasseaux et ils font des, des lits qui s'entrecroisent se, qui et moi, je suis calculé le nombre de lattes qu'il me faudrait, ça me faisait déjà un sacré budget. C'est pour ça que j'ai pris la palette en plastique. celle-là, elle était gratos. Et du coup, moi, je me suis dit, bon... Euh, euh, pour l'instant, j'ai pas besoin d'un je vais me faire une petite couchette. Et puis euh, voilà, quoi. Euh, le tasseau, là, pareil, c'est de la récup. Euh, après, j'ai rajouté du scotch. Alors, pour ce qui est du budget déco, euh, bah le scotch, ce qui était vraiment très cher dans mon camion, c'était bah, le scotch blanc parce que bah, ça part à une vitesse incroyable. Et puis, bah, toutes les petites choses, quoi, des serres câbles, euh, de la toile cirée, de, de la ficelle, euh, c'est à chaque fois des petites choses bah, c'est 2 euros, 3 euros, 5 euros par-ci par-là. Par exemple, la grille. Euh, j'ai voulu la peindre et euh, bah ouais, parce que c'était même que si c'est 2 euros euh, et quelques chez Action une bombe de peinture, mais il m'en a fallu 3 ou 4 des bombes de peinture donc c'était à chaque fois ouais, des petits élastiques, euh, tout ça. Euh, bah du coup, ça faisait ça fait euh, ça a fait quelques frais après, je regrette pas parce que du coup, maintenant j'ai un super camion. Euh, bon ça va quand je veux dire euh, j'en ai pour 600 euros de, de, de frais mais après voilà je veux dire euh, c'est souvent ce que les gens ils dépensent en une semaine de vacances moi j'ai un camion pour lequel j'ai ça m'a coûté un petit peu pour l'aménager mais après de l'autre côté ben bah, voilà je veux dire euh, après j'aurais pu euh, tous ces frais euh, de camping et d'hôtel euh, et tout ça j'ai dû acheter bah, le matelas alors à savoir que les, le matelas que j'ai acheté c'est un matelas en mousse j'en ai trouvé sur Amazon Puis, il, est, il est correct après on verra dans le temps euh, la, si, si a la tendance à s'affaisser ou pas mais honnêtement le, il n'est ni trop ferme ni trop souple il est, il est correct et euh, l'avantage en fait du matelas en mousse c'est qu'on peut, qu peut le découper au cutter alors ça fait pas quelque chose de super propre comme à l'usine Mais bon voilà quoi Je veux dire euh, Pour que j'en avais à en faire C'était largement correct J'ai dû euh, Voilà le fait en fait que j'ai acheté Que j'ai économisé sur certaines choses J'ai pu m'offrir des, des trucs un peu sympas Par exemple euh, Bah j'avais pas Parce que bon moi j'ai juste euh, ce qu'il faut euh, j'ai une couette et une parure de lit à la maison, donc j'ai dû tout me racheter euh, pour le camion. Donc je me suis pris une parure de couette, des oreillers, le matelas, euh, voilà tout ce qui est au niveau de la literie. Mais euh, voilà, je regrette pas parce que euh, voilà comme ça, ça m'a donné l'occasion d'acheter euh, tout à neuf et puis euh, de faire des choses euh, sympas euh, et puis que ça me plaise aussi. Euh, pourquoi quand je vais soit en déplacement professionnel, soit, euh, soit que je vais en vacances. Donc euh, voilà, je vais vous montrer aussi en dessous, de là où je suis assise, comme ça euh, vous verrez aussi tout, tout ce qu'on peut ranger en dessous d'une couchette. Alors là, on est par terre, euh, en bas du camion. Alors, en fait, la petite tablette que je vous ai montré tout à l'heure, quand je roule, en fait, elle, est, elle est coincée grâce à un élastique Et elle est devant les portes qui sont en dessous de mon lit Je vais vous montrer Hop. Donc là, euh, bah quand je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos J'ai des toilettes sèches bah Quand j'en ai besoin, euh, je les sors je fais ce que j'ai à faire, je les nettoie et puis je les re -range à l'endroit où ils doivent aller. J'ai aussi une petite, euh, une petite balayette. Donc celle-là, en fait, euh, sur le coup, j'ai trouvé que c'était une idée super sympa. Mais bon, en fait, ce que j'aime pas trop dans cette balayette-là, c'est que euh, normalement, les balayettes, il y, y a un petit truc, un petit rebord en caoutchouc. Et du coup, bah, les miettes, elles sont bien ramassées. celle-là, en fait, euh, bah, c'est du plastique et en plus il est un peu courbé donc ça ramasse pas grand chose mais bon ça fait quand même l'affaire et puis ça ça prend pas trop de place donc euh, donc voilà ensuite en dessous j'ai un placard en fait moi j'ai à chaque fois optimisé au maximum la place pour que voilà je puisse euh, ranger un maximum de choses dans mon, dans mon camion alors ici j'ai un, un petit rangement alors, je vais écarter la porte pour vous montrer euh, voilà en fait là il me restait euh, 10 cm de profondeur euh, pour pouvoir ranger des cagettes de l'autre côté et là en fait il me restait un petit peu de place donc ce que j'ai fait j'ai fait un rangement bah, spécialement pour mes rideaux Enfin, c'était pas spécialement, mais finalement, j'ai trouvé que bah, il se rangeait bien ici. Là, voilà, j'ai un peu de l'âge, euh, des, des, des torchons de cuisine, tout ça, des tendeurs Et là, en fait, euh, j'ai fait une petite lucarne comme ça, si jamais je veux pouvoir attraper euh, quelque chose qui a dans le dans, le, dans la cagette à l'arrière. Bah, je, peux encore, euh, je peux encore attraper quelque chose. Mais bon, c'est assez rare. Quoi. Je préfère passer de l'autre côté et euh, attraper ce dont j'ai besoin. Donc là, pareil, j'ai fait un petit rangement. J'ai rajouté un élastique. Comme ça, je suis sûre d'être tranquille. Alors, ça, tout à l'heure, je vais vous le montrer. Parce que, en fait, j'ai voulu trouver une solution pour pouvoir prendre une douche dans un camion. Parce que bah, c'est pas facile Il hein. euh, y, y a des endroits où on peut le faire Et puis euh, voilà je veux dire question de sécurité Je préfère quand même pouvoir me laver à l'intérieur de mon camion que, que devoir sortir dehors pour me laver Donc je vais, je vais tout à l'heure je, je vais déplier ça et puis je vais vous le montrer Alors là au sol Je termine juste de vous montrer tout ce qu'il y a au sol alors euh, là j'ai un rang de là j'ai un pouf. Alors il est attaché comme ça quand je roule il se promène pas dans le dans le camion. Là donc j'ai mes j'ai rangements pour mes bouteilles. Ce que j'ai fait aussi j'ai préparé dans le fond. Alors est-ce qu'on le voit En fait j'ai préparé un endroit en fait pour pouvoir ranger mes mes, mes bidons d'eau comme ça j'ai toujours de l'eau pour la toilette pour me brosser les dents et tout ça dans les petits coins parce qu'évidemment il y avait des, un petit peu de place dans les, à l'avant et à l'arrière du aux extrémités du matelas en fait et là bah, en fait j'ai un, un petit endroit pour me prendre une chaise pliante le trépied de la caméra et tout ça donc tous les objets comme ça qui sont un petit peu longs un petit peu encombrants bah, je les range euh, de part et d'autre du lit. J'ai aussi, pour ceux qui s'inquiètent, de l'humidité euh, au niveau du carton. Bah, en fait, j'ai des petites pochettes comme ça. Et euh, je m'aperçois en fait que c'est assez efficace. Simplement, il faut régulièrement les... soit les mettre sur, de... sur un radiateur, soit au micro-ondes, soit derrière la vitre de la voiture. Et euh, franchement, ça, ça permet un petit peu de réguler la, le taux d'humidité dans la voiture. J'ai fait un, un chauffe-eau solaire. Donc, je l'ai déjà testé. Ça, ça permet d'avoir de l'eau quand même euh, chaude. Ce serait peu à grand mot, mais ça permet d'avoir de l'eau tiède. Ensuite là je me suis fabriquée aussi une petite poubelle Avec des sachets de 2 litres Et euh, en fait elle se referme Là c'est tout pour le sol de la voiture Maintenant on va passer à l'avant Alors ici en fait je suis assise à l'avant de mon véhicule Disons que j'ai une grille de séparation qui euh, Au départ j'étais pas du tout contente de l'avoir Parce que je trouvais que le fait qu'elle était courber un petit peu vers l'arrière, ça, ça me bouffait une euh, beaucoup de place et finalement en fait avec le temps, une fois bah déjà une fois que je l'ai décoré que je l'ai arrangé un petit peu à mon, à mon goût, je me suis aperçue qu'en fait elle avait des avantages parce qu'en en fait elle s'ouvre elle vers l'avant et vers l'arrière, donc ça c'est quand même assez sympa. Donc En plus ça a été gratuit parce qu'elle était déjà avec la, la camionnette Donc ça c'était quand même assez cool Et en fait elle avait un truc, elle avait un espèce de petit bitonio là en bas Qu'en qu en fait j'ai enlevé Parce que le truc il ne me servait à rien Et j'ai re, remplacé par un petit crochet que j'ai mis, euh, enfin voilà un petit mousqueton Pour pouvoir la faire tenir euh, euh, droite quand je, quand je conduis, qu'elle qu ne grasse pas quand je conduis et euh, voilà, donc du coup, en fait, le fait que la grille de séparation puisse s'ouvrir, ça me permet bah, d'avoir un petit peu plus de surface. Par exemple, si je, je discute avec quelqu'un, il vient s'asseoir dans le camion, il peut toujours euh, voilà, venir se mettre assis. On n'est pas, voilà, pas serré comme des sardines, euh, on peut discuter euh, tranquillement. Et ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, en fait, c'est que... Euh, là en fait j'ai rajouté une plaque d'isorel Alors je vais descendre un peu la caméra pour vous montrer là où je suis debout en fait j'ai rajouté donc, du carton euh, alvéolé plus euh, du polysyrène pour combler le, le petit espace qui manquait ensuite j'ai mis une plaque d'isorel et puis euh, de la toile serrée par dessus pour que, voilà, pour que ce soit un petit peu joli et un peu sympa et euh, du coup, voilà, ça me permet voilà, d'utiliser bah, l'arrière du siège comme, euh, comme euh, de la surface en plus à utiliser dans le camion. Alors, pour l'avant aussi. Alors, ce que vous voyez ici aussi, là, c'est mon panneau électrique c'est un panneau 28 watts que j'utilise Là actuellement je l'utilise pour charger une voie poteuse du coup ça me permet d'avoir un petit peu d'électricité sans être forcément obligé d'aller de, demander un office de tourisme ou d'aller boire un café exprès pour recharger mes téléphones et mes, mes batteries de voie poteuse j'ai au moins de quoi recharger mes appareils électroniques alors ça c'est la grille de séparation vu de l'avant euh, en fait vous voyez ici j'ai fait des petits rangements euh, je voulais faire un truc un peu, un peu rigolo, un peu sympa et en même temps que ça ne me coûte pas trop cher alors ce que j'ai fait, j'ai pris du carton de récupération j'ai coupé des petites, euh, des petites barrettes que j'ai aplati avec le, le doigt pour que ce soit plus joli et j'ai à chaque fois mis du scotch ensuite j'ai attaché tous ensemble grâce à une ficelle comme ça, parce que si j'aurais dû prendre des filets, j'ai été voir sur Amazon, je trouvais que c'était un peu cher, quoi. C'était 15 balles le filet. Et là, bah, le budget il était. Bon, c'est sûr que j'ai eu un peu plus de travail. Mais du coup, en fait, euh, le budget il était beaucoup moins important parce que là, j'ai pu faire euh, un rangement, j'ai pu, pu me faire quatre rangements. Pardon, là, j'ai la caméra, le pied de la caméra qui est coincé. Donc là, en fait, j'ai pu me faire quatre rangements sur mes, sur mes grilles de séparation. Du coup, la, la place qui était un peu bouffée par, euh, par cette grille de séparation, euh, qui, moi, ça me, vraiment, ça embêté Parce que quand je voyais ça, je me disais, punaise, la place que je prends, que ça prend et tout, ça me ça m'énervait. Et bien, finalement, en fait, cette place-là, elle est exploitée, elle n'est pas inutilisée. Parce que moi, je suis petite, je fais 1m50. Donc, du coup... Euh, le siège, il est vraiment euh, tout près du volant. Donc toute la place euh, qu'il y avait derrière, bah, je, je me suis vraiment demandé comment pouvoir l'utiliser. Alors là, j'ai pu ranger euh, le, bon, la panière, même si elle est pliante. Je peux la, je peux la ranger à l'arrière. J'ai mes, mes pantoufles. Là, j'ai un gilet. J'ai tout, tout le bazar qui, me, qui, qui, qui, qui aurait pu me traîner dans les pattes. Bah ben Finalement je suis rangée dans la grille de séparation En fait il y a un truc qui est méga génial dans les kangous À chaque voiture elle a ses avantages et ses inconvénients Mais là franchement au dessus de, du tableau de bord euh, Au dessus de la, de, la, de la vitre avant On a un super méga rangement Alors on peut, euh, on peut ranger plein de choses dedans Et ça franchement c'est vraiment le top du top par contre euh, pour la lumière bah, c'est un peu c'est un peu haut moi parce que j'ai un tout petit bras alors ce que j'ai fait bah, je me suis rajouté une petite lampe de poche comme ça quand j'ai besoin de lumière dans la voiture bah, j'allume la lampe de poche au lieu de me déboîter le bras jusqu'en jusqu haut de la, de la lampe de la voiture euh, maintenant je vais vous montrer aussi je vous avais parlé j'allais vous montrer la douche donc je vais vous la montrer alors je vous présente le principe là j'ai mis des serres câbles pouvoir accrocher là j'ai des petits mousquetons alors le principe en fait c'est euh, la poêle cirée alors j'ai pris euh, de la moyenne je prends pas la plus la plus fine ni la plus épaisse je, je prends vraiment tous les deux si vous voyez un peu la consistance j'ai pour ma taille j'ai pris 1 mètre 20 de toute façon il n'y a pas plus qui rentre hein, euh, euh, dans l'espace le, que je vous montre ici donc j'ai pris euh, une longueur d'un mètre vingt et en fait j'ai fait un octogone et à chaque fois j'ai replié les bords et euh, les coins en fait j'ai replié à chaque fois les coins ça je les ai fait en fait j'ai pris un sèche-cheveux qui chauffe un peu fort et euh, du coup ça m'a fait ça m'a permis de faire des plis assez propres et les trous en fait j'ai pris le, la pointe de mon pistolet à colle j'ai enfoncé dedans et du coup ça me permet d'avoir des œillets assez solides et à chaque fois c'est des... de bas de la corde et là j'ai passé donc du, du fil avec de... de la colle chaude et à chaque fois j'ai mis un... un mousqueton et en fait ça ça me permet alors j'ai une... une rondelle deux rondelles et à chaque fois en fait ça me permet de serrer donc comme ça, euh, voilà, ça me permet de maintenir mon, mon truc. Et là, à chaque fois, à chaque fois, j'ai rajouté un bout de, de scotch. Et à chaque fois j'ai fait des plis. Donc là, je vais vous montrer comment je l'accroche. Alors là, hop, j'ai. J'avais déjà calculé avant, hein. j'ai déjà fait un essai. Alors là, je l'accroche au du lit. Voilà, j'ai mon petit cercable que j'ai posé exprès. Voilà. Bon, évidemment, ça a perfectionné comme système. Mais bref, vous voyez quand même le principe. Le but, c'est d'avoir de l'eau quand, quand on met de l'eau dedans. Que ça, voilà Que ça reste à l'intérieur, et puis après, bah, une fois que, que je voilà, moi en fait, je me mets assise à l'intérieur, je me lave, et puis après, je vous la porte et je balance tout euh, par, euh, par la porte, et du coup, en fait, ça me permet d'avoir une douche. Au chaud plutôt que d'aller dehors et puis de, de risquer d'être vu par des gens. Au moins ici, je fais ça en sécurité et puis avec une certaine tranquillité et puis dans l'intimité aussi. Là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est le petit coin pour sécher une serviette ou une petite toilette. Et ça aussi, je n'ai pas pensé à vous le dire parce qu'en en fait, quand je ne vois pas dans la voiture, j'ai pas envie qu'il y ait plein de fumée partout et que ça sorte. Euh... Voilà, c'est pas que ça sent mauvais, mais ça fait du film gras sur les fenêtres. Et moi, j'aime pas trop. Alors, ce que j'ai trouvé comme solution, ça, c'est les trucs euh, en hiver, quand il y a euh, les trucs pour les cheminées, la, euh, Voilà les trucs euh, de poêle à bois et tout ça. Ils, ont, ils vendent des espèces de pompes et ça, euh, bah, ça coûte 2 euros. Et moi ça m'a permis de, de récupérer le petit tuyau. Alors je le coince dans le caoutchouc de la voiture, mais alors doucement j'arrive à le mettre bien. Et après ben voilà, quand je vois pâte, euh, moi j'ai pas plein de fumée dans la voiture, je vous montre. Donc voilà, et voilà c'était la dernière petite astuce. J'espère beaucoup que cette vidéo vous a plu. Euh, je tenais à vous partager un peu voilà tout ce que j'avais entrepris sur mon sur mon kangoo parce que bah pour moi c'était aussi un, un projet de longue date que j'avais et puis j'avais pas eu trop le temps de vraiment m'en occuper parce que voilà il y avait le très de la vie quotidienne et puis euh, euh, voilà, puis j'ai dû changer un petit peu prématurément de, de voiture, et du coup, bah voilà, mon, mon choix s'est porté sur la, un sur kangou la euh, Que voilà, et puis enfin, euh, mon choix il était déjà fait plus longtemps en fait, mais euh, voilà, et là, bah, voilà, j'ai pu enfin réaliser un petit peu mon rêve euh, que j'avais depuis longtemps, et je n'osais pas trop trop m'avouer parce que. Euh, voilà, je suis aussi d'une famille où on n'aime pas trop euh, ce genre d'excentricité. Et euh, du coup, ben bah, voilà. Là, j'ai pu enfin le faire. J'ai planché vraiment deux mois dessus. Avec un budget aussi assez réduit. Parce que euh, voilà, je voyais aussi euh, parce que je suis pas mal dans les forums de VanLife et tout ça. Bon, il y a des gens qui vivent à l'année dans, dans leur camion. Et bon eux c'est carrément le panneau solaire sur le toit et tout euh, tout le euh, voilà l'équipement un peu plus lourd pour moi c'est pour le c'est pour le week-end et puis pour les vacances et puis pour les déplacements donc euh, voilà je voulais quelque chose euh, qui soit complet et puis en même temps que ce soit pas trop euh, trop conséquent donc c'est pour ça j'ai fait euh, voilà j'ai fait à la fois euh, euh, quelque chose de simple et puis en même temps pour tout avoir parce que en fait quand j'ai euh, fait plusieurs fois des festivals il y a, y a des moments en fait où on a envie de s'isoler un petit peu d'être euh, d'être un peu tranquille de pas être toujours à la disponibilité des gens et euh, ce que bon si on va sur 3 4 jours ou même une semaine suivant la longueur des festivals euh, bah, c'est un peu difficile d'avoir un moment d'intimité, de, de tranquillité et même des fois on veut parler avec quelqu'un si on s'isole si si si dans un coin automatiquement il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils se disent il faut des mètres pas dans un coin et tout et là en fait le fait d'avoir un camion en fait c'est cool parce que ça, ça permet d'avoir de, de, un petit chez soi quoi, quand on est dehors et tout et de voilà, de, de mettre à distance les gens euh, et de pouvoir aller voir les, les gens quand on en a envie et, et voilà <rire> sinon, ben bah, voilà quoi, qu'est-ce que j'ai d'autre j'espère que ça vous a plu ça a été un peu long, un peu marathonien là, ce, cette, cette vidéo parce qu'en fait, toutes les autres, je montrais l'avancée des projets donc il y avait qu'un petit bout à chaque fois et là en fait dans cette vidéo là j'ai voulu vraiment tout montrer de A à z euh, et puis vraiment en bien expliquant hein, et puis voilà puis de me dire parce que moi j'ai appris beaucoup en regardant de, des autres et je me dis bah voilà si moi je fais aussi mon ma vidéo avec euh, mon camion en main je pense que ça, ça enrichira le, le parc d'idées euh, de tous ceux qui sont euh, dans la van life ou euh, dans le meuble en carton donc voilà euh, je vous souhaite à tous à toutes une très bonne journée Et je vous dis à bientôt, bye bye